Yo les jeunes, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes, bonne année et surtout bonne santé à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ready or Not et cette fois-ci je joue le rôle de bouclier en compagnie de Wolf, de Polo 8 Gaming, de Cap Chris et de Jack Munro, Une team improvisée à la dernière minute mais avec qui j'ai apprécié jouer lors du dernier live de l'année. Mais qui dit team improvisée dit team pas forcément bien organisée donc avant que certains d'entre vous donnent des conseils de placement ou autre, je tenais à préciser que nous jouons pour le fun et l'immersion que le jeu nous procure. Pour le tryhard, des meilleurs scores, on y viendra sûrement, mais pour cela il faut monter une team qui a l'habitude de jouer ensemble, et une team où chacun sait ce qu'il doit faire sur le terrain. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Tu veux qu'on prenne la grande route sur la gauche là Ouais, exact. C'est qui qui est derrière le bouclier, là, l'avant C'est moi. Moi je, moi je ah, ferme je la marche. Complètement ah ouais Tu te tapais à chaque fois. Ah, c'est peut-être la remonté. connexion. Ah, c'est embêtant. Moi je vois tout le monde... Oh, te se si j'ai du contact, je m'accroupis et okay, tu traites ce qu'il y a au-dessus. Ouais ça, ça me fait. va. Ouais, ça à compris on continue. Merci okay, au bon, à droite Non je le vois pas. Ah, C'est bon. Du coup on n'a pas nettoyé les tunnels. Il hein. y a un contact ouais. armé, il est parti ouais. au fond du couloir. Ok on va le prendre en chasse. Euh, Cap et Wolf, vous prenez le couloir de droite et on avance en parallèle comme tout à l'heure. Ok. okay. Il reste à gauche pour l'instant Pas de visuel sur le mec Et On se rejoint attention ouais. Attention sur votre droite euh... il, il est, va... il est malé, là derrière Tu suis à gauche On se rapproche lui On est traité Il va fallre Traité, je prends mon flingue Vas-y recharge, recharge, recharge. j'ai personne là, recharge. Okay, on est trop de couloir. Là. Je jette un... On jette un oeil à droite. Me dit. On check. Ok, avance un peu. Qu est ce okay, qu'il y a à droite Il rien. Gauche, rien. Il y a un mec en bas. Civil. Ok, je le tiens. Tu peux aller t'en occuper. Je le tiens en joue. Et je vais, je vais le passer. Hein. Je à vais. Couche, euh... nice. Ouais. Ouais, ouais. Je, te... je reste en appui. Euh, faut nous rejoindre. Euh, ouais, on, on a besoin d'aide. On y va. va. Traité. Et tipex, je pense que tu peux le sécuriser, le mec. Vas-y. Parce qu'en bas, je pense que t'es to tout seul. To uh, fuck. Là, ok, les collègues sont co avec nous. Ça s'est passé ah, merde, comment chez vous Je sais pas si je l'ai reporté ouais, ouais, ouais, personne. personne Ouais personne ouais, Je crois que je l'ai Ok on va porte. vite, attendez nous, attendez nous Jake ah Non, je, oh, je, je, je save les trucs des Ouais Moi je voulais boucler ce est... ouais. Je sais que c'est les trucs parce que comme ça on va vite les oublier Ouais ouais c'est bien Ok alors typex devant Et à la limite Jack, tu peux fermer vu que t'as le bouclier dans le dos Bien sûr Mais Il a servi à rien tout derrière de toute façon, il y a un mec armé. Oh putain, il est lourd lui hein! De bon traité, ouais, il avait un casque et tout. <rire> On aurait dit un, un soldat un américain un de la seconde guerre ouais, mondiale. Je oh, pff, ouais, jure. Ouais, quelqu'un peut le report. On il y a avance a un arme à ramasser aussi. Hein. Ouais, c'est bon, ça a été fait. Faut ah, pas gaffe à l'ouverture en bas là, des fois il y a du monde. Ouais, je vois rien. Ça, fait, ça fout le tournis, ces colimaçons. <rire> ok, alors ici on est douce, on va doucement et cette fois-ci on sort surtout pas par le même endroit. Ok, quelqu'un qui tient à la gauche là? Okay, et je tiens à la gauche. Partez à droite, ouais. Je vais à droite aussi. Ok, je vais à gauche. ça, euh, que tu check la porte à droite là, dans mes 6? Ok, J'ai un, un visuel sur la porte à l'extérieur Okay, on va la je fermer cette de porte derrière. Jack part pas tout seul. Hein. Non, non, t'inquiète, je. reste derrière pas moi, moi, je J'ai contact visuel à l'extérieur là. Je te ici. Te lèves pas, tu lèves. Il y a un mec qui a rushé, on pas. Je l'ai pas tout C'est Jack, tête, on avait dit, de pas partir tout seul. C'est vrai, c'est vrai. Il est mort. Ok. Putain, alors on va progresser euh, je doucement sur toi, la gauche. Euh, Polo. Ouais, par devant, on va avoir du monde. Attention, laisse-moi passer devant. Ok, derrière toi. Putain, c'est ouvert sur la droite, fais gaffe. Et il l'escalier. Ok, j'en ai un. Il se oh, rend. Il est bien armé, lui. Enfin, il est bien équipé, hein. Je monte doucement juste pour checker l'étage. Ok je bloque l'étage, quelqu'un s'occupe du mec dans les escaliers. Ouais. On sécurise euh, l'ouverture ici. C'est bon. a qui est dans mes 6 là ou pas Ok deux, deux mecs euh, au fond dans la l'extérieur Vas-y ouais. Ok, j'en ai gauche. un qui est à droite là. Ok, alors je suis derrière toi. Il y a un qui est à droite, je sais pas s'il si était traité. Ouais. Euh, Christax, t'as pas du monde, là Il a dû rentrer à l'intérieur. Ouais, il a dû rentrer dans la salle de... où on est passé là. Il est peut-être dans, nos... okay. dans notre bâtiment. Ouais, on peut se replier, c'est trop ouvert ici. Ouais, ouais, ouais. Il va se passer la même chose, on va, on va clear le bâtiment dans lequel on est. Et à la limite, on va commencer par euh, en bas. Je vais recharger vite fait le mon PA. Ouais. Ah. Ok, euh, Tipex à la limite, vu qu'on est tous un peu en train de courir à gauche à droite, si tu peux check la porte qui est sur, euh, qui est sur ta gauche. C'est là, là euh, C'est le qui est fermé à côté. Ok. Ouais, ici. Juste checker s'il n'y a pas un piège en l'entrouvrant. C'est il a pas de piège. Ok, je suis avec toi. Je l'ouvre. Ah, ok, vas-y. Un mec est armé bien. juste à midi, là. Ah, mais midi. Dans la pièce. Un mec ouais, armé. Ouais. Ok, à droite, il y a un. Il y a un deuxième. Il est sorti de ta armée, là. Ah, C'est quoi Il midi buggy Ok, je l'ai éliminé. Hein. Ok, c'était un civil. Par ah, contre, on il y en a, a un, perdu un, un perdu la porte. De la Côté. Bien vu. Qui me tape Je sais pas, c'est pas moi, je te jure. <rire> c'est toi, Polo. <rire> ah ouais Putain, oui. c'est ma molette, hein, je suis désolé. Pourtant, je suis. J'ai mal en Ok, j'avance un peu. Ok, je... décale, décale. Oh. Je tire à la bonne. Je l'ai oh. eu. Oh le tir à Libanest <rire> ah, Putain, complètement. Attends, bloc, bloc, bloc, faut que je recharge. Chargeur. Wolf ouais, t'es là Non on est toujours dans le hall là Je fais que ça que ouais. Ok euh, Ok on va vous rejoindre Fais gaffe ce côté gauche a pas de vision hein. Ouais on se replie okay. Bien, On se replie à l'intérieur ici c'est trop ouvert on est que deux Bon on a nettoyé le bâtiment Vas-y rentre ouais. je referme On fera l'extérieur après On va rejoindre Cap et, euh, et Wolf Et on va faire l'étage On va monter doucement y a une différence du... entre les deux lasers ou pas Ouais, hier tu le vois oui, avec monsieur. les JVN et l'autre tu le vois quand tu les as pas. Ok. Ok, euh, on trois va fermer va... euh, balcon là. Ouais, euh, on jette un oeil sur le balcon vite fait. RAS. Ok, alors on va commencer par la première porte qui est seule. Euh, Cap, t'as toujours ton mirror gun Ouais, ouais, ouais, Alors, vas-y. Ok, j'ai un suspect gilet euh, tactique, là, sont devant moi. Et ça va, ça continue vers la droite. C'est un dortoir. Ok, alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas ouvrir, je vais jeter une flash. Je vais piéger. tu vas rentrer. Et piégé, t'as dit Non, pas piégé. Ok. Euh, Mets-toi accroupi cap. Ah, c'est bon, ok. Ok, flash prête. Ok, j'ouvre. Tu peux ouvrir. Allez, go il y a un prêt. mec Il se rend cap, cap tu t'en occupes derrière nous par nous Ok Wolf t'es toujours avec nous On a perdu Wolf ah, Attends je recolle sur toi Typex Ouais Typex et Cap continuez de nettoyer votre un zone. mec au fond C'est Sax. <coughs> je vous rejoins. Okay, il est armé, il est parti. Euh, ok. Je vois plus grand le chose. Ça se bien. bien. Ok, je suis ah, avec vous. Ouais, si c'est trop la merde, okay, le bouclier enlève le. Dans, dans, dans hein. un couloir aussi à droite là. Euh, Donc il est derrière cette porte. Hein. Ok, euh... pas de piège, ça c'est sûr, ce qu'il l'a ouvert. Attends, je vais... Alors, check quand même s'il est là encore. Ouais, vas-y, check, moi je couvre les arrières. Ok, c'est terrasse, ça mène à l'extérieur. Ah, ok, okay je... Euh... Je... On, va... on va faire pareil, je... tu vas ouvrir, je vais jeter une, une, une flash. Attends, je vais me mettre de l'autre côté alors. Alors, ouais, flash prête. J'ouvre. Allez, go. Par à gauche, hein. Ouais, on part à gauche, cap, bloc derrière. Ok, il est là, enfin, il est droite. là. Il arrive. Oh, ok, okay c'est clair, on va jeter un oeil à la cour depuis euh, ici. Ok, je vois rien. Ouais, j'ai un mec qui se balade dans la maison en face, il nous a pas vu, il a l'air tranquille. On sait qu'on va avoir du monde. Okay. À l'étage, ouais, on va avoir du monde là-bas. Et eh ben, on, ouais, on va, on va, on va. On va se... ouais, je, pas. Ouais, je pense pas. On va se diriger là-bas. On va redescendre. On a fait. Ben, tendu. On va finir de sécuriser l'étage, mais je crois qu'on a fait le tour. On est venu de quelle porte là, là, ouais, là celle qui est là, là j'ai Ici, la main. ça va rejoindre le haut des escaliers normalement. Ouais, Donc, a euh, gauche, priori, on peut ouvrir directement. Ouais, des fois qu'il nous est foutu un piège entre temps. Ah, il y a Wolf. Ouais, ok. A de... oh. Il est en bas, je l'ai pas eu. Ou eu. euh, si ouais, je l'ai peut-être eu. Ouais, je l'ai eu. Ouais, je l'ai eu. Ouais, ok. On... Ouais, c'est leur pote qui leur parle. Euh, Cap. Ok, je vais juste checker la porte ouais. ici. juste pique. Pas piège, y a pas de piège. Il a plus de pierre, ouais. Ça rejoint, ouais ça rejoint. Ok, on va descendre. Okay. Il est bien un mec armé, hein j'ai eu chaud. Ouais. il m'a pas tiré il est dessus. Bien joué. Alors descendez, je bloque, euh, je sécurise l'entrée qui, euh, <rire> qui donne sur la cour en attendant. Et quand vous êtes en bas, il y en a un qui prend le relais et je vous rejoins. Mais c'est pas. De quel côté il est venu lui venir de là là. Il a dû venir d'ici là parce que Yanaï s'est échappé à droite. OK, je bloque là. Ok, je vous rejoins. suspect dead. OK. Il y a un fusil à ramasser là juste en dessous de moi là C'est ouais. sur la droite. Ça c'est à droite ouais. Euh avance un peu petit... ouais, type. Il y a à droite. OK. Je, sais que je jette un oeil à gauche mais ça a l'air bon. Ok tu peux avancer un tout petit peu. Bloc à droite, je vais, je vais bloquer à gauche. Ok. Il avec toi Tipex. Ok. Ouais on temporise deux secondes et on va rejoindre le, la maison en face. <coughs> je recharge. On passe le long de la coursive là euh, on va, on va, euh, ouais, on va longer brille, ça, on va longer ça et on va rejoindre la maison en face à fille. Ok, quand vous voulez, bon. je suis prêt. Ok, je suis prêt aussi. Il manque les az... les azimuts, pardon. Bah, une on pourrait nous dépanner, sur le... ouais. Sur une montre ou non, de... ouais. sur, comme, sur une ouais. que comme sur branch. Nord, ouest, okay. oh, ouest. On rentre doucement. Y'a à droite, c'est ouvert à droite. Ah ouais excuse, je cru que t'étais déjà rentré. Non mais en fait j'hésite entre JVN et sans JVN parce que je vois rien que le ouais. bouclier là mais C'est pareil. Ouais on ici JVN, on peut les enlever je pense. De brume, horrible. Ouais, Ça marche au-dessus de nous. Ouais c'est celui qu'on a encore. Ok y'a un à mec à mes midi là. Je sais pas si l'armée je vois pas, il est parti côté gauche, il est parti en courant. Ouais, tu... on peut avancer. Tu peux avancer est là est quoi en face de moi là Même Euh y'a un couloir. Ok. Tu peux avancer doucement, attention sur ta droite, je vois il, y il y a une terrasse, et... ouais, une terrasse okay. ça a l'air clair. Cap, bloque à droite, gauche. on part à gauche. Ok, je continue. Hein. Ouais, continue, je te suis, il y a un, y a un escalier qu'on vient de passer. Il est parti porte dans cette pièce à gauche, est ça, on est d'accord La fille, ouais, a priori, avec okay. toi. Il, y a des... il y a des... Ouais, ouais, il s'est enfermé. Euh, Cap, tu peux mettre un coup de Mirror Gun sur cette porte, ouais, je couvre bien. derrière. <rire> En attendant. Ok, le suspect ici. Il y a de même deux suspects. Un en face de nous, il y a un autre gauche. Il ou pas. Non, il y a une porte, à... euh, non, a une porte à la... devant nous et une porte à gauche. Les deux sont armés, okay. là, les mecs. Non, <coughs> je vois, c'est trop sombre en fait. Ouais. On Alors en plus tu vas. Alors que ainsi du C2 quoi, mais. Bah, au pire, si tu veux, je peux. Ouais, je peux mais si on a un, un qui pas pas ah, est pas armé. Ah c'est ça, ouais, c'est ça le problème. On va flash. Mmh. On va flash. J'ai une grenade anti, ouais. Euh... Et ben, bah, Tipex, tu peux, tu peux ouvrir. Euh, je peux pas avec le bouclier. Alors je m'en occupe. Attends, recule un tout petit peu. Enfin, ouais, décale-toi. Tu me dis quand t'es prêt, Cap. Attends. Pourquoi je peux pas la lancer Attends, je peux pas l'utiliser. Ah si c'est bon. Ok, alors j'ouvre. Il y en a qui se rendent. Les boucliers devant. Il joue le deuxième, il part à gauche, il part en courant, il est armé. Il, okay, il se rend. Cap, Cap, tu sécurises le premier. Je pars sur le deuxième avec Tipex. Okay. ok, je m'en occupe. Lui aussi il était bien équipé. Ouais. <coughs> tu vois pas tant que ça, on va. Ouais, M4 à avec le euh, casque. Le casque. Euh... Ah oui, ouais. Ok, okay on va monter les escaliers sur la droite. Oh, oh, oh. Un mec. J ai J ai ça va être chaud. Bloc à gauche, par à droite. Euh, gauche, il y a une porte fermée donc je vais partir à droite. Ok, alors avec toi à droite. Okay. Suspect, terrasse. Oh, suis... Pex bloc, je couvre derrière. Ok. Côté. Je vais checker la terrasse. Terrasse claire, je te rejoins. Il est mort que ça Ouais. ouais oh en... Ah, putain. En de me dire, ouais. Et on avance doucement, faudra report, euh, okay. faudra report tout ça. Ok, de toute façon il y a plein de choses à report. Ouais, là c'est la merde. C'est je trouve. Ouais, j'enlève le JVN, on voit rien. Il y a un effet de brume dégueulasse en fait, j'aime pas trop. Ouais, c'est la nuit, il y a la brume. Et okay, donc là on ça arrive... non, on arrive nulle part en fait. Il y a une porte à ma droite, fermée. Ouais. Ok, il y a, y, a, y a 12 000 portes à peu près. Il y en a beaucoup. <rire> Ça okay, va, être on va avec bouclier euh, si on est que deux là. Ouais on lève le bouclier, on, ouais. va, partir, euh, on va partir comme ça. Par contre j'ai pas de, mmh. de caméra. Hein. Ouais alors, bah je, je pique. On n'a pas de piège. J'ouvre. Ok ça mène sur une terrasse, on va pas sortir. Ouais. Trop risqué, je referme. <rire> on va sécuriser les autres pièces avant. Ouais ouais là on est que deux, on prend aucun risque. Vas-y <rire> Paris. Bon les jeunes, petite voix off pour vous préciser que j'ai coupé une partie de cette opération lors du montage vidéo. Nous étions plus que deux en fin de mission et nous étions à la recherche de quelques suspects. Et ça nous a pris un peu de temps, donc je vous ai gardé les meilleurs moments. Je vous laisse regarder la fin de la vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si elle est jeune. Et c'est ici qu'on avait les bruits de pas. je y a une porte. Il y a une porte, à la limite, ouais. à là, la limite, dedans, ouais. y On ouvre la porte déjà Ouais. Ça s'ouvre Ouais, il y a, un, ouais, mec. Y a ouais. un mec juste derrière. Ok, vas-y. Euh, pff... Faut quand même check qu'il n'y ait pas de piège. Si on peut juste piquer. Bah, on Attends, pas, pique, on pourra pas sur cette porte. Euh, pas de piège. Ici. Ok, alors vas-y, ouvre. Attends, j'ouvre. Ouais, si tu pousses, ça, ça l'ouvre. Bah, je en crois fait. que ça s'ouvre. Ouais. ouais. Ah, du coup, j'ai quoi ma. Droite okay. y'a rien. Droite y'a rien, ça part tout droit. Ok, d'accord. On peut avancer. Les bruits, c'est à gauche. Hein. Attention, là c'est ouvert. Ok j'ai un mec à mi-midi plus... là, okay. Ouais je le vois Il se rend Putain il se rend plus C'est bon il est traité <rire> ouais, J'ai failli tourner la tête en plus putain Ouais ouais, ouais, ouais j'ai vu, ouais ouais je l'ai bien gardé en, en mire J'ai peur à ma droite, Et on... ouais, je te rassure C'est bien ouvert, Mais là, as, là le bouclier il a, il a fonctionné hein, parce que euh, j'ai pris juste les éclats de la balle je crois on va continuer de nettoyer a ramasse ici. Ramasse l'arme là. Ouais. Il y a une porte à droite mais fermée. Ouais. Elle est grande la map ouf Ça ça s'ouvre pas ah non Effectivement. Après si je que ça Ici ça s'ouvre. Là ça s'ouvre. Okay. Ouais. Alors je pique. Vas-y. C'est un piège ça non Ah non c'est un caillou. On pas de piège pour moi. Ok, alors j'ouvre. On arrive là où on était tout à l'heure. Ok. Alors ah on oui, a son arme à lui aussi, ouais. Ouais. Ok. Euh, ouais, on avait pas continué ici. Hein. Ouais, on s'est arrêté. Donc, on, euh... on s'est arrêté à droite, il y a un crois. mec. On a traité normalement avions... comme ça. A droite, il y avait un mec, on l'avait traité et on n'était pas parti à gauche. Okay. Ah, ouais, lui, je l'avais pas. Euh... Ah, mais c'est un flic. Ah, on a buté un flic Bah, non. non, plus 5 points. C'était ah, un, eux un eux buté, flic euh, méchant. C'est le premier flic qui est arrivé, qui est mort en fait. Ouais, c'est les clés ah, qui oui. arrivent sur les zones. Ah, ouais, ouais. ça fait partie du. Ah, oui, ça fait partie du script. Effectivement Ok, on va check le bâtiment. Peut-être que l'étage le... en bas ici, on n'a pas tout fait, hein. il y avait, il y avait ouais, quand même pas mal de salles. La salle de droite derrière Tipex, c'est une porte, vous pouvez l'ouvrir. Où ça faites gaffe dis... les gars, faites gaffe et c'est devenu un zombie. Là celle-là, là, là Celle où il tu... y a Typex, ouais. Vas-y, on va tester. Ouais, allez. <coughs> Quand je recharge, on sait jamais, je sais plus où j'en suis. Ah, c'est quoi le bruit là Toi qui as ouvert Non, non, non, non. Ok, il y a un mec dedans qui se balade alors. Venu bah vas-y, tu sais quoi Ouvre, je... je lance une stun. Okay. Il me semble que le son venait de plus loin. Il hein. y a un piège ou pas Pas de piège, je peux ouvrir. Stone. Ok, go, y'a une porte à gauche, à mon avis, c'est ça qu'on a entendu. Ah, c'est où je la -s -s bloque. Ah. Euh, ça va peut-être. Attends, je dirais. Ok, le mec devant moi, devant moi. j'arrive Il est en train de recharger le pompe. Il a eu beaucoup de balles dans avec son quoi, pompe. Avance, je avance. Ok. Fauter. Ouais en fait ça menait sur ta porte tu vois Ouais ouais ouais <rire> okay, ok ben Inch'Allah c'était le dernier Non non in progress Il y a une salle ici Il <rire> gardait le bar On aurait fait une partie là, du... Là là <rire> là toi <là, là>, <rire> garçon Mon pote plus que. Ah, voilà. ah j'ai plus de balles. <rire> oh, je, je switch Traité bon, J'aurais pu le buter hein tu me diras mais... <rire> Merci l'arme de poing. merci est sur toi pour le avec c'est bien. On a la porte à gauche. Euh, attends, chargeur. Non, mais j'aurais pu le tirer dessus, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, mais j'aime bien attendre que derrière ça tire. non, mais il faut avoir confiance en son bouclier, t'as raison. Ouais, je suis mort avec. Et ouais, mais toi, t'es parti tout seul, Jack. ça En plus que je t'ai dit de nous attendre, et tu prends un risque. J'ai entendu pan pan pan, vas-y, t'as pris un risque. <rire> euh, vas-y, je déverrouille. Okay. Ouais. Juste entre bail, tu me dis s'il y a un piège. Oui, il y a un piège. Merde. Ça mène dehors. Ouais. C'est un jardin. Ok. Mmh. On n'est pas venu ici. Hein. Ah, c'est une terrasse. Ouais. Il y a un truc là. Ouais, ouais, vas-y. <rire> oh, je peux pas passer avec mon bouclier, c'est ça Je peux pas ah passer ouais tout court. Ah bah non, je peux pas un passer. Mur invisible. Attends, j'essaye. C'est un peu gros. <rire> un peu gros. Ah ouais, non. toi aussi un ouais, peu moi, gros. moi aussi moi aussi <rire> c'est parce qu'on a les gros euh, les gros gilet pare balles pour ça c'est les épaules ouais, et là. les branches elles sont tellement solides a... <rire> oh, Arrêtez, on sait <rire> que vous avez très bien mangé vous ne l'avez pas assumé c'est tout non c'est <rire> pas vrai <ouais. rire> juste à 20 km sur cette map et après tu maigris, maigris. Euh... qu'est-ce qu'on ouais. a pas fait ici hein je vois que dalle sûr qu'on a tout fait là même de ce côté là là ben peut-être pas la porte là-bas la porte au foin, euh... ouais, ouais. Allons, check. Elle est fermé. Je ne pas trop derrière la porte, on ne sait jamais si le mec l'allume. La, ouais. Pas de piège. Vas-y, je prends le bouclier, on ne sait okay. jamais. Ouais, vas-y. Ouais, c'est ouvert. Il euh, y a un mec menotté. Ouais, ici, on a fait du coup. Oh, il y, y, y, y a ma stone. C'est trop bien fait. Ok Bon bah go euh, Go grotte Grosse vidéo C'est quoi cette euh... porte à Le truc de fermer les portes tu vois on sait plus Ouais j'avoue j'avoue Ouais mais c'est vu qu'on qu était plus que deux je préférais sécuriser nos arrières que... Non non mais je, cette, cette porte là on l'a faite oh, C'est pas ça que je voulais faire Ah elle est verrouillée Ah non elle est pas verrouillée non, oh non Ah ouais il y avait un piège mais non! A flippé, <rire> Mais t'as raison, payes, tu tu l'as déverrouillé en, en tapant dessus. Là. Ah ouais? Oui, tu peux ouais. la déverrouiller en faisant ça. Ah, tout ça pour rien, Il avait personne dedans. Mais, pour... oh, mais <rire> comment, ils ont fait pour, comment ils ont fait pour piéger l'intérieur alors qu'il y a personne dedans? Comment On m'explique! Ouais, j'avoue, j'avoue, mais ça c'est un, un truc d'Agatha Christie encore. et après tu tends le fil en fermant la porte en bas pas con... Ouais, ouais, ouais ah, parce putain. que je peux l'entrevrir. Oui, oui, oui c'est oh, vrai. Le père Fouras, c'était avec lui. Chaque le mec qui fait de l'airsoft et Alors toi, tu fais... tu fais des attentats, ça. Intéressant. Ah, je putain, j'ai la haine. <rire> ah ouais, dégoûté. Putain, puis moi, je vais rejoindre... Ah, ça fait oh. deux fois je me fais avoir par un vieux piège, quoi. Ah, ça fout les boules, hein. Polo aussi, tout à l'heure, la partie précédente. Ouais. Moi, encore une autre. Ok, j'ai trouvé l'entrée. Le... Bon, ouais, je vais essayer de rester du monde en bas. Il n'y a pas non plus une heure ah, et demie. On prend des risques. Mais si on peut la réussir, euh... ça va quand même être chouette. Hmm. Tu sais ce qui serait drôle, ouais. c'est qu'il y en a un là, qui vient de courir dans les grottes. En <rire> pile poil quand lui est sorti, tu vois. Ah putain, t'imagines. <rire> <Alors, là. rire> plus de mun. Plus de mun. <rire> ça au flingue! T'avais plus de mine du tout? C'est ah, bon, tout. mission accomplie, voté, fini. Ah bah, bon, bah voilà. tu vois. juste yes. un seul quoi! Le mec il se balade! Ah, moi, je l'ai pas tant pis! J'aurais pu le report <rire> Ouais. Alors ah, donc, euh, ouais. ma théorie était juste. Oui, c'est ça! T'es ouais. pas obligé Exactement. de les. T'es obligé de le report du coup, oui, au moins on sait ah. ça, ni les armes ni eux. Ouais. C'est juste que tu perds moins de y a deux de armes qu'on a pas, pas sécurisées. Ah, t'as vu, t'as des points quand t'as aucun euh, officier de blessé, hein. Ouais. Oh là, le ouais. Parleur, ouais. Oh là on les a pas. Ou... Oh, le ouais. score. Oh, bah. <rire> hey, bon, 40 minutes quand même.